Notre expérience euh peut se résumer à une phrase citée par Verna Myers, qui est VIP inclusion chez Netflix qui nous dit « La diversité c'est d'être invité à la fête, l'inclusion c'est d'être invité à danser. » Les acteurs engagés dans l'objectif inclusion des signes sont multiples. Nous avons des entreprises, des organisations médico-sociales, des bailleurs sociaux, des associations, des collectivités. Tous ces acteurs impulsent une nouvelle voie dans le médico-social intégrant des méthodes coopératives dans leur pratique où la mixité, la différence est synonyme de richesse. Une mixité de fonctions qui est particulièrement appropriée pour traiter la question de l'inclusion. L'abellisé territoire 100% inclusif, la métropole de Lyon a désigné Dessine comme premier laboratoire médico-social 100% inclusif et répondre ainsi à l'ambition du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Nous vivons aujourd'hui une véritable révolution dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Deux niveaux de révolution. Le premier, c'est le manifeste du 3 décembre 2019 pour un État inclusif qui fixe dix engagements pour accompagner cette transformation de la société inclusive. Le deuxième niveau de révolution, c'est euh, il est amené par, la, par le comité interministériel du handicap le 16 novembre 2020, euh, le comité fixe quatre objectifs. Le quatrième, qui nous concerne plus particulièrement, celui de l'accessibilité universelle. Pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre pleinement leur euh, citoyenneté et leur participation sociale, bien entendu, l'environnement doit être accessible dans tous les domaines. Donc, Pour revenir à votre question, euh, notre expérience à des signes consiste à tout mettre en œuvre pour construire une société accessible universellement à l'échelle de ce territoire des Chinois au sein de la métropole de Lyon. Donc, quand on parle du projet sur Dessines, c'est en fait, un collectif d'acteurs qui a été rassemblé autour d'un projet urbain qui s'appelle Dessines Charpieux, c'est à l'est de, de Lyon. Et ce projet urbain a euh, été euh, vraiment un impulseur parce que quelque part c'est une feuille blanche qui a permis de, de mettre en jeu des nouvelles coopérations. Ce projet il fait 11 hectares, donc c'est quand même assez, assez grand et euh, il, il, la question c'est vraiment de rebâtir la ville sur la ville. Euh, en la rendant plus inclusive. Donc, euh, on est vraiment, l'idée, c'est de rassembler des énergies, qu'elles soient politiques, économiques, euh, pour combattre l'exclusion sociale, créer des nouveaux emplois et que tous ces emplois aient une valeur aussi qui soit évidente pour tous. Euh, l'idée, c'est que aussi, qu'on puisse offrir des services, des nouveaux usages qui améliorent le quotidien de toutes les générations et de tous les parcours de vie. Donc, l'objectif de la démarche collective qui est mise en place sur Dessine, elle est soutenue par l'ARS et la métropole de Lyon. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter un modèle médico-social qui soit conforme au, au label Territoire 100% inclusif qui a été accordé par la Secrétariat d'État chargée des personnes handicap, euh, des personnes en situation de handicap. Pardon. Euh, L'ambition, c'est de lutter contre les ruptures du parcours des personnes en situation de handicap euh, en identifiant du coup les conditions de réussite, les bonnes pratiques, les freins à la réalisation de la société inclusive. Donc tous les acteurs qui participent autour de cette démarche collaborative, elles se sont regrouper autour de quatre principes fondamentaux. Euh, le premier, c'est la co-construction. Le deuxième, c'est l'innovation, donc euh, innover dans des méthodes pour rendre euh, les citoyens aussi acteurs de cette société inclusive, euh, les résidents des, euh, des établissements. Euh, voilà, donc euh, on est vraiment sur cette démarche d'innovation, de mutualisation et d'essaimage, puisqu'il faut que tout ce qui va être imaginé comme solution inclusive déployée sur le territoire, elle puisse être essaimée euh, sur, euh, à d'autres endroits dans, dans, dans la métropole. Donc, les défis qu'on a rencontrés dans cette démarche collaborative, c'est d'abord, on est parti sur le, le, le principe de s'appuyer sur la solidarité du voisinage, parce que dans ce projet urbain partenarial de, de 11 hectares, il y a les pas de Morleau, la l'AMAS de Michel Chapuis de, de la fondation VE, il y a APS France Handicap qui va venir s'installer également, S-Métropole Habitat qui construit une résidence intergénérationnelle. Donc, on est sur des, des bâtiments et des coopérations qui sont, qui sont aussi un peu inédites dans le... le, le côté du voisinage et donc s'appuyer sur aussi la ville qui est juste à côté pour engager ces coopérations et euh, le collectif qui est animé là il est multipartenarial euh, donc euh, finalement c'est tout, toute cette richesse qui va permettre de mettre en place une, des solutions qui sont inclusives sur le, sur le territoire. Donc quand on parle de solutions inclusives, concrètement on parle d'expérimentation de, de moments inclusifs à l'intermarché euh, la masse Michel Chapuis avec euh, Yvan Révelin a, a, a, voilà, a fait des moments finalement calmes des, des, des moments où du coup le son, la lumière sont, sont baissés pour faciliter l'accueil des, des, des personnes qui sont autistes déficitaires qui résident à la, à la masse. Comme autre exemple de solutions qui ont été déployées dans les lieux publics avec la médiathèque de, de Dessine, les personnels ont tous été formés à la communication avec des personnes porteuses de troubles du spectre autistique. Et euh, du coup, cette action-là, elle va être monitorée aussi en termes de mesures d'impact, puisque dans le temps, ça se, ça, se, ça se répercute et ça se renouvelle. Euh, on fait également un, un prototypage de, de communication non-verbale. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place une sensibilisation action qui puisse vraiment faciliter le fait d'être compris et de se faire comprendre quand on, est, euh, on a des difficultés de, de langage, soit qu'on ne parle pas le français ou alors qu'on a des problématiques psychique, euh, ça c'est valable notamment pour les pharmacies euh, aussi les lieux accueillants du public où du coup il y a ce, ce besoin de, de communication non-verbale qui puisse être euh, déployée. et un autre exemple concret sur l'accessibilité universelle de l'espace public cette fois-ci, euh, Yvan en a parlé juste, juste avant, là l'idée c'est vraiment d'inclure des repères dans la ville pour faciliter les parcours et les, et les déplacements des personnes qui sont en situation de, de handicap et là on va en 2021 euh, mettre en place un cahier d'inspiration d'accessibilité universelle pour pouvoir à l'échelle du coup, du quartier pour se dire comment du coup faciliter ces déplacements. Alors Céline vient de vous présenter les différents défis rencontrés dans cette démarche collective coopérative. Je voudrais euh, parler de trois points de de difficultés euh, que nous avons rencontrés euh, dans ce collectif ou ce projet. Avant tout euh, notre philosophie c'est de de ne pas se centrer sur les difficultés qui sont toujours multiples ou nombreuses. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas aller vers cette société inclusive. Euh, notre projet, c'est plutôt de voir ce qui marche, de ce qui fonctionne, ou, ou alors d'inventer des solutions qui, qui vont fonctionner. Trois points de difficultés qu'on a rencontrés. La, la, la première, un peu connue hein, dans notre secteur, c'est les difficultés de langage dans des mondes qui ne, qui ne se parlaient pas. Euh, comme s'il si, euh, y avait d'un côté la société civile, de l'autre... Euh, les personnes handicapées. Je dis bien handicapées, pas en situation de handicap. La clé pour comment dire, dépasser cette difficulté, ça a été la clé des échanges et des rencontres. La deuxième difficulté, c'est de pouvoir, surtout dans ce temps de crise sanitaire important, insuffler une énergie positive autour de ces rencontres. Le projet, il naît des rencontres, il se poursuivra par les rencontres. Donc, cette volonté commune, de euh, mettre euh, du positif dans des moments où euh, le groupe hein, pourrait avoir envie de, de reculer. Troisième difficulté, la question du, du partage d'informations. Il n'est pas toujours simple pour des structures qui ont des quotidiens denses à, à gérer ou des logiques de fonctionnement différentes de partager de l'information. On a fait avec Céline euh, un brainstorming auprès des, des, des commerçants euh, pour euh, savoir ce qu'était pour eux la, la société inclusive. Et la première chose qu'il cite, il y a deux, deux volets. Hein. Le premier, la première chose, c'est l'accès à la santé pour tous, et deuxième, l'accès à, à la scolarité. Si on prend le partage d'informations pour ce point, euh, le premier point de l'accès à la santé, comment voulez-vous partager de l'information euh, à l'heure du règlement général sur la protection des données Pas simple. Euh, comment tra transférer de l'information euh, à l'heure où l'interopérabilité des systèmes d'information euh, n'est pas n'est pas une donnée évidente. Le plan numérique santé devrait accélérer ce virage numérique. Cette expérience elle peut être transposée en s'appuyant sur un, un, un état d'esprit, une volonté commune reliée aux, aux actions de terrain qui servent les personnes en situation de handicap, avec cette visée 100 inclusive. Pour Transposer cette, cette démarche à d'autres établissements, les clés qu'on a pu mettre en, en, en œuvre, c'est d'abord le travail sur un socle commun, sur vraiment ce, ce collectif, pourquoi il se forme, quelles valeurs il, il, il porte par rapport à cette définition de qui est qui est très forte. Et, et on a créé un, un premier cercle en fait, d'acteurs implantés sur le site et qui étaient aussi intéressés par la démarche plus largement à l'échelle de la métropole avec, avec l'École Santé Sociale Sud-Est aussi qui qui a rejoint le collectif avec Messidor, avec euh, euh, la page. Voilà, on est sur des différents acteurs qui se sont, qui se sont regroupés autour d'un premier cercle. Et l'idée, c'est que les, ces, ces, ces acteurs médico-sociaux n'aient pas de concurrence entre eux. Donc, euh, c'est un point important par rapport aussi à ces, ces, ces rapports qu'il peut y avoir entre eux. Et euh, le fait aussi d'organiser des axes de travail précis, euh, toutes les solutions inclusives qu'on vous a données tout à l'heure. Euh, finalement, on, chacun est pilote d'une action, c'est organisé. Et il y a aussi un animateur voilà, qui, qui est sans parti pris, qui, qui veille à cet intérêt. Euh, nous, notre société, c'est une, une petite agence de design sociétal. On est là pour piloter, pour coordonner les actions de, de tous les acteurs qui gravitent autour de cette thématique. Et on n'a pas de, de, voilà, de problématiques de, de, par rapport aux structures médico-sociales on n'est vraiment que là que pour animer et c'est aussi un point important pour euh, la réussite d'un tel projet et euh, au delà euh, du, du bilan finalement il y a aussi le fait de mesurer l'impact de ce qui est fait euh, et ça on l'intègre avec euh, un travail de mesure d'impact avec l'université lyon 2 euh, euh, et patrick pozo qui, qui suit deux étudiantes de, de master 2 qui mesurent les solutions inclusives qui sont faites donc euh, on intègre aussi une, une dimension d'objectivation euh, pour arriver à, à faire que tout le monde travaille dans le dans le même sens et soit aussi mise en dynamique, mise en rythme dans ces temps qui sont aussi complexes à travailler avec la crise sanitaire. Pour conclure, vous l'aurez compris, cet objectif inclusion des signes vise la transformation d'une société vers une accessibilité universelle qui rend inclusif tous les domaines de la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap. Ce, ce travail il s'appuie sur un changement de méthode, un changement de paradigme, celui d'une méthode en Living Lab, c'est-à-dire une méthode où les citoyens, les habitants, les personnes accompagnées, Céline a insisté sur tous les acteurs qui font partie de ce projet, se réunissent et sont des acteurs clés du processus de recherche et d'innovation sociale qui se produit avec eux, et de manière durable. La deuxième chose que je voulais aborder en conclusion, c'est que ce collectif vise la transformation des offres inclusives sur un territoire de vie donnée, sur un bassin de vie donnée. Trop longtemps, on a peu intégré ces questions de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils pouvait pêcher dans leur quotidienneté. La volonté de ce collectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Enfin, Céline en a parlé, il est important que ces solutions inclusives, on puisse les évaluer. C'est pourquoi une mesure d'impact de ces solutions est en cours avec un projet de modélisation d'action. Et pour finir, je voulais citer un petit exemple pour illustrer ce et prolonger toutes les actions qu'on a pu réaliser. Nous avons été sollicités pour un living lab, pour améliorer, pour penser un projet d'adaptation d'une école nouvelle. Et nous nous sommes retrouvés avec un bureau d'études, un promoteur, euh, des familles, euh, des associations médico-sociales, euh, différentes structures aussi de la cité de dessine euh, la municipalité aussi était représentée, pour penser l'aménagement de, de ce lieu. Voilà de nouvelles manières de collaborer et de coopérer au service de la personne en situation de handicap.